Un grand bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 19 au 25 mars avec l'entrée, le 20 du soleil en bélier. Donc ambiance, hein, euh, vraiment, activité, euh, entreprise, euh, décision, volonté, euh, détermination. Nous aurons tous du bélier en nous hein, pendant toute la période et euh, bon, il va falloir... Euh, utiliser cette énergie et chaque signe, évidemment, va l'utiliser à sa manière. En tout cas, c'est une énergie positive, c'est-à-dire que c'est une énergie qui va vers l'extérieur, qui sort. Hein. Ce n'est pas comme l'énergie euh, de, de, du scorpion qui est gérée lui aussi par Mars euh, et qui intériorise hein, l'énergie. Non, le bélier, hein, il a besoin de d'exprimer cette énergie. Souvent, bon, on fait du plus de sport, on est plus entreprenant, on est plus autoritaire aussi, hein, parce que franchement, il euh, y a de l'autorité. Hein, chez le bélier, il aime bien diriger, c'est un leader, euh, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, et, et peut-être que vous allez pouvoir hein, euh, euh, copier euh, un petit peu le bélier, parce que de toute façon, vous avez du bélier en vous. Hein, nous avons tous le zodiaque en nous, euh, placé euh, à différents endroits suivant votre ascendant. En tout cas euh, là sur euh, le papier, hein, le Bélier est vraiment euh, comment dire ce qu'il y a de plus dynamique dans le zodiaque et forcément ce qu'il y a de plus dynamique en vous, c'est votre moteur, c'est lui qui vous pousse à aller de l'avant, à, à entreprendre, à réussir, euh, à, à dépasser finalement ce qui peut vous freiner et euh, bon apparemment il n'y a pas énormément de freins euh, cette année d'autant plus que euh, le soleil rentre en bélier à peu près en même temps que pluton rentre en verseau les signes qui vont le plus profiter bon évidemment hein, les béliers euh, euh, ça se passe chez eux, les Gémeaux, parce que bon, ça va leur permettre de, de booster leurs projets, hein, l'énergie va se mettre hein, dans le domaine des projets, et bah, pour les Lions, euh, évidemment, ce sera euh, une énergie plutôt cérébrale, intellectuelle, vous allez trouver des idées, puis il y a du, du voyage dans l'air hein, pour les Lions. Euh, les balances, ça s'oppose, mais ça peut donner des accords, euh, des désaccords, euh, et ce qui, pour ce qui est des, des Sagittaires, bon bah, c'est quand même euh, très euh, comment dire valorisant, c'est une conjoncture valorisante et tout ce que vous allez faire va vous attirer des compliments. Et puis enfin les Verseaux hein, aussi euh, vont apprécier cette période Bélier parce que il va y avoir une accélération hein, dans, dans tout ce que vous faites. Donc pour les signes dont je ne parle pas, hein, dans un domaine ou un autre, vous aurez de cette énergie du Bélier. Dans le domaine des activités, il y a cette semaine une rencontre Mercure-Jupiter en Bélier. Hein Alors c'est le début euh, du deuxième décan. Euh, et euh, disons que c'est une très bonne conjoncture dans la mesure où, euh, vous savez, Jupiter, euh, quand elle est bien placée, euh, elle donne des autorisations. Elle, euh, elle vous met un petit peu sous les projecteurs. Euh, donc euh, il est très possible que vous passiez un examen et que vous le réussissiez avec une conjonction entre Mercure et Jupiter, euh, que vous obteniez l'autorisation de votre boss de faire quelque chose, ou que vous demandiez des papiers officiels et que vous les receviez, euh, que vous ayez euh, aussi un voyage à préparer, quelque chose qui va euh, vous permettre euh, bah, de vous changer les idées, hein, ce dont on a souvent besoin par les temps qui courent. Euh, Mercure-Jupiter, c'est aussi une porte ouverte à ceux qui ont envie de croire en quelque chose, de croire en la justice par exemple, parce que Jupiter en bélier, il fait régner euh, quand même euh, le besoin de justice. Je ne dis pas qu'elle est là, hein, euh, qu'il y a une équité, euh, qu y a que les choses sont... Euh, euh, vraiment équitable, mais on peut tendre vers ça, hein, vers euh, la, un désir hein, de, de faire régner la justice. Alors ne faites pas justice vous-même, hein, euh, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais vous pouvez quand même, euh, bah, je ne sais pas, entreprendre quelque chose ou, ou faire circuler, hein, avec Mercure on fait circuler, faire circuler vos idées de manière à essayer de faire comprendre à ceux qui vous entourent que la justice, elle est là, et euh, là, c'est plutôt de l'injustice. Donc, les signes euh, qui vont être en, en harmonie avec cette conjoncture, ce bah, sont les mêmes que ceux que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire les béliers, les gémeaux, les lions, euh, les balances d'une certaine manière, euh, les sagittaires, et puis les versos aussi. Vous aurez tous, euh, à votre manière, hein, euh, dans le deuxième décan hein, de votre signe, ces énergies positives hein, de Mercure et Jupiter, qui vous permettront de vous faire une idée précise de ce qu'est la justice, de ce qu'est l'injustice, et comment vous pouvez euh, agir euh, de manière à, à être en accord avec votre vision, à vous, de la justice. Capricorne, Cancer, certaines balances, certains béliers, attention, euh, bon, il pourrait y avoir justement Quelque chose d'un peu injuste, hein, de la part d'un proche ou d'un collègue, hein, c'est pas du tout. Euh, bon, je pense pas que l'administration se montre très injuste avec vous, mais ça peut arriver quand même. En ce qui concerne vos amours et vos plaisirs, hein, sont décuplés euh, par la présence de Vénus en taureau, elle est toujours dans le premier décan du signe. elle ne forme euh, que des bons aspects, enfin un seul d'ailleurs, euh, elle est en bon aspect avec, euh, avec Saturne, hein. donc euh, c'est euh, quelque chose de stable hein, que vous vivez euh, en ce moment, le, vraiment période pour vous, pour ceux qui sont le plus concernés, mais un petit peu pour tout le monde, il euh, y a l'espoir qu'une qu stabilité revienne ou s'installe. Hein en même temps, il faut faire attention à votre gourmandise, hein, parce qu'on peut prendre un petit peu de poids hein, quand Vénus est en taureau, parce qu'on se laisse aller à, tout, à, à manger tout ce qu'on aime, à boire tout ce qu'on a envie de boire. Je veux dire, on, on, on est gourmand, hein, je vous l'ai dit déjà, il euh, y a vraiment une tendance à vouloir se faire plaisir à tout moment. Alors, la place hein, du, du plaisir, elle est bon dans plusieurs domaines, mais elle est surtout dans le domaine amoureux. Hein. C'est peut-être celui qui nous, qui nous met le plus euh, en, dans un confort personnel, hein, dans un bien-être. Mais c'est sûr que si vous n'avez personne dans votre vie, ben vous trouverez une autre manière d'éprouver du plaisir et chaque signe, à sa façon, hein, parce que euh, nous n'avons pas tous euh la même définition du plaisir, nous ne vivons pas tous le plaisir de la même manière. Hein Donc, euh, cette Vénus du taureau, elle vous engage à profiter hein, de l'instant présent et des plaisirs que l'instant présent peut vous procurer. Hein euh, bon, évidemment, euh, chacun, comme je vous l'ai dit, à sa façon. Les signes qui sont les mieux servis hein, par ce, cette Vénus en taureau, bon tous, hein, d'une manière ou d'une autre, on est tous euh, bien servis, toujours premier premier décan, mais disons que les signes de terre hein, sont mieux, euh, euh, ressentent plus euh, les vibrations euh, hein, amoureuses, gourmandes du taureau, euh, c'est-à-dire, bon, le taureau, vous, hein, euh, la vierge et le capricorne, hein, vraiment, vous êtes très très bien servis, mais bon, les signes d'eau aussi Hein, les poissons, le cancer, le scorpion, vous en avez vraiment des échos euh, hein, qui peuvent être très sympathiques. Je vous souhaite une bonne semaine, euh, mais euh, bon, je ne vous ai pas parlé hein, de l'entrée de Pluton en Verseau parce qu'il y a une vidéo qui lui est spécialement euh, consacrée. Je vous vous invite à nous rejoindre pour notre live du mardi soir, à consulter nos réseaux sociaux, notre site c'est lastro.com ou bien sûr à prendre rendez-vous pour une consultation avec Zoé ou avec moi. Bonne semaine.